Bonjour, je m'appelle Denis Bretot, je suis lanceur d'alerte. En 2008, j'ai signalé en interne des pratiques illégales contraires au droits de la commande publique. J'ai ensuite saisi les autorités nationales et européennes compétentes en 2013, avant d'alerter l'opinion publique par voie de presse en 2016. La maison des lanceurs d'alerte m'a fourni une aide juridique, notamment des conseils juridiques adaptés à ma situation personnelle. J'ai pu bénéficier de l'appui de juristes pour m'aider à me protéger et à faire valoir ma qualité de lanceur d'alerte devant le juge. Et cet appui s'est également traduit par un soutien officiel de l'association et la diffusion d'un communiqué de presse. Lancer l'alerte est une épreuve. Il est important que des associations comme la MLA puissent nous soutenir dans toutes les difficultés que nous rencontrons. Pour cela, soutenez la MLA, faites un don.